Après gros informations, ça qui fait tomber là, mesdames et messieurs, après gros révélations, Ariel Henry paye un problème. Il se prêt l'encourir parce que Haïtien lève campé. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur TVLACAIHIT.com. aujourd'hui c'est lundi 10. Hmm, Belle boule bollette. 10, 10e mois. 2022, eh bien, nous comptons avec vous pour nous porter vidéo ça pour vous. Et nous avons profité remercier toutes les amis compatriotes nous, nous, nous, qui toujours été connectés sur le canal ça. Et c'est chaque jour, dans chaque vidéo, nous, nous avons toujours remercié parce que c'est grâce avec vous même qui nous force à courage pour nous chercher information à gauche à droite, en haut en bas, dans le sous-côté pour nous porter pour vous sur ce qui a dans le pays d'Haïti. Et eh bien, mesdames et messieurs, je dis à la cause de parler, information éclatée. Pas de secret encore, tout le monde connaît exactement qui ça, Ariel Henry, avec gouvernement, le gouvernement, les gens sont là. Information ça, nous ne pas partager là, il pas responsable de nous. Information ça, il pour nous avec nous et nous-mêmes tout. Nous ne pouvons rien pour nous avec lui, mais il faut qu'on nous connaître qui ça a passé dans le pays d'Haïti pas engagé tv la kaye Haiti.com nous la pour informer nous la pour faire connaître qui va passé nous la pour nous porter toute actualité pour vous. eh bien nous que information ça mesdames et messieurs nous devons tendre le partager parce qu'il faut que haïtiens connaissent qui quantité l'argent Ariel Henry à tout ministre du gouvernement n'est que soit bouler là alors que vous voulez entrer avec militaires étrangers dans le pays pendant ce temps comme neuf ça va bouler ce corps qui est capé donc, il y, a divers, y a policiers qui ont même 10-15 mois qui n'ont pas touché, qui sont obligés d'entrer dans la gang, alors que pouvoir, lui même la boule l'argent, ils ont même fait des gars, et bien, bourgeois ont même fait des gars qui donc Ariel Henry qui écrasé le pays à plate. Denne qui plus kraze pays d'Haïti, c'est Léon Charles avec Ariel Henry Léon Chal, la police là qui fait jodi à la tout policier en plein la de entre nan gang. Ariel Henry même, c'est l'agent l'état monsieur à alors qu'il l'oskel douk à l'éjeu, l'état a pas gêné l'agent. <rire> en tout cas, nous allons inviter ou à détails Jodi an, c'est lundi. bonne écoute, Naptou. Parce que vous avez pris qui de la Serbie, qui sont sur la Russie, qui sont peut-être l'Afghanistan, vous allez répondre à question de ça. Vous avez pris aussi dans la Juni d'Amérique, Madame Monsieur. La pour entre 4 à 10 millions de dollars pour deux ans. Alors, madame, monsieur, pour qu'on paye, pour payer à pas 10 millions de dollars américains, pour, pour les mettre en dans le pays. Mais n'est-ce pas que vous faites ce là, 3 milliards de goudres. 3, oui. 3 milliards de dollars américains, chef là. Parlez-moi, 3 milliards de goudres. 3 milliards, ça n'est pas qu'à dire au lieu. Parce que je ne vais pas continuer le téléphone, je ne vais pas vous parler. Je vais 3 milliards de goudres. OK, madame, monsieur, entendez? Mais en n'est-ce pas que vous faites ce 3 milliards de goudres là. Gaspier, Gaspiller, manger 3 milliards de gouttes. L'argent passe dans FAS, il passe dans Enfer sociales, il passe dans CAS, il passe, passe dans PNCS. Plus qu'au dans qu le l'emprimantie. 3 milliards de gouttes, madame-monsieur. Il faut pas vous dans le pays là. Il faut manger comme ça. Comment ça fait? 3 milliards de gouttes, madame-monsieur. 600 millions de dollars haïtiens. 600 millions de dollars haïtiens. Ouais. Madame-Monsieur, 600 millions de dollars haïtiens. Ou le par 5 oui, il me divise par 5 gouttes là. Non, il ah, me divise par 129. il me divise par 129. Ah, mais il par 129 pour êtes comme il est là-bas en US. Nous nous mettons 10 millions de dollars, madame, monsieur. 10 millions de dollars pour nous engager en firme. Ok? Il y a une agence de sécurité spécialisée. Ok? 4 Professionnelle. 000, 4 millions, 651 62 gouttes. 4 millions. 3 millions de gouttes, ça, vous avez dit que vous pour manger là. que vous pas de On sécurité. On achète sécurité pour un an. Alors, pour l'homme qui est là, a gang. On besoin de pour poulet Maintenant, même l'argent que les États-Unis vont dépenser. Nous, on a oublié de parler avec nous jour. On force qu'il qu'on Ça, il pas lui. Oui. Puis n'y a pas Il comme Américain. non. Ça, il pas de pays. C'est sur pour comme là pour ça, comme ça, Haïti a contribué dans la donne. Normalement, monsieur, pour ça, comme euh, euh, euh, euh, euh, pour... ça, nous disons dit que nous jamais que faut tu nous beaucoup. dit que nous nous avons dit que nous là. dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que n'est-ce tu as fini avec avion, hélicoptère, drone, chat, tout ça qu'on a besoin pour destituer quelqu'un dans le pays Eh, monsieur a dit, dans trois mois, il se pose hey. le problème. La hausse, la euh, euh, euh, euh, euh, il y a un responsable, de la de sécurité, ça. Mm -hmm. Il dit, il a bien et, et il a trois mois pour résoudre le problème. Trois mois. Comment le bien, monsieur oh. Nous besoin de technologie de blanc, force étranger. Ça, jamais, jamais, jamais. Que nest secteur privé ne payer en chance que Bijom Meuse, Bosan Babé en chance. Que gouvernement prend responsabilité, madame monsieur. Nous avons besoin de force étrangère dans le pays. Que gouvernement, aujourd'hui, assure, il y a internationale en sécurité professionnelle pour résoudre le problème dans le pays, madame monsieur. D'après nous, même, États-Unis, par pour que ça soit un agence comme à États-Unis. Et nous travaillons tous tout côté sous la terre. Et qui travaille à États-Unis, l'Amérique va pas le faire C'est où, même, où États-Unis vous allez? Jovenel Moïse, elle s'en songe. Jovenel Moïse, c'est un petit contrat avec trois là oui? avec une agence qui voulait trois seulement. Madame, monsieur, on a une information. Information. Information. Jovenel Moïse, madame, monsieur, t'es fait contrat avec une agence de sécurité qui voulait trois nègres bali trois blancs, et nez-la-police, comme ça. C'était trois blancs, ça y est, qui macaques. Vous êtes ça y est. Non, non, non, Targas. Première opération, première opération. Vous avez dit, c'est Canadien, c'est mercenaire. Non, il n'y a pas de Je ne sais pas, mot de 40 000 dollars, madame, monsieur, pour moi. 40 000 dollars américains pour moi. Trois nègres finis. fini. Il y formation avec policiers police qui ici. y a eu en force. Ils soyez Ok Et puis, nego ce pas fait pour opération, donc, la boule, ta gaze en face de la macaque. Elle ça. Elle fait pas une balle de force. Actuellement, c'était Vladimir Barizon. Oui, justement. Elle était sur l'obétition, Vladimir Barizon. Oui, mais c'est n'est-ce pas fait venir, qui fait qu'il était venu mettre ta force à sous pied. Elle n'est pas fait partie de ta force à tout. Ok. Et ça fait, on a dit que la boule, tout le monde a dit, regardez, blanc, t'es blamé, t'es blamé, t'es blamé, t'es blamé, t'es blamé, t'es nous sommes dans le gompe, nous avons pris un nous Et puis nous avons nous, joué nous, nous, nous, un, un, un, un irresponsable. Et puis nous avons joué pour résoudre ton problème ou déplacer ton problème, non? Je dis écoutez, Madame Monsieur, si en 2017, le ministre est allé. En 2020, nous prenons notre force étrangère Ça ne va passer dans 5 ans après. Donc chaque 5 ans, y pour force militaire, à l'intervention, c'est quoi ça Maintenant que nous allons rester sur nous pour nous résoudre ben, ça. Nous avons un madame, monsieur, pour nous forcer pour pouvoir. Qui l'a, donc, qui ce problème, madame, monsieur Il n'est pas capable de résoudre avec une force militaire. Jamais. Il n'est pas capable. Ça fait que me que la population, a une responsabilité au village, je qu'on doit jouer. responsabilité Donc là, je pense que nous, clairs. et nous avons une proposition sous table. Mais même papa, nous, dit, ici, on ne peut pas disparaître de débat même pas qu'il y a parlé. Non, pas comme ça. Écoutez. C'est 23 millions 255 813 dollars. 3 milliards de dollars 3 milliards de gouttes 3 milliards de madame monsieur. 23 millions. Okay. Tendez 23 millions 000 0. Tandzé, gouvernement Mes gouvernements sont gagotés. Mes gouvernements sont gagotés 3 milliards de gouttes. Qui représentaient 23 millions 23 millions de dollars américains. Oui. Oh, nous avons besoin de 10 millions pour déciner, nous ans une agence de, en matière de sécurité professionnelle. Et ma méchanceté. Jusqu'à vous n'avez pas gagné de rapport sur 3 millions de dollars. Jusqu'à vous n'avez pas gagné de rapport sur 23 millions de dollars. Et vous bah, ne pas de force étrangère. Pour qu'il y ait de pouvoir, pour qu'il y ait de pouvoir. Même si ça m'a dit, qu'il y ait de blanc, qu'il y pas de blanc, il n'y a pas de carité de pouvoir. Parce que le pape qui a fait l'élection, il n'y a pas de pouvoir les l'élection. permettez dans de tout comment nous sommes, comment nous sommes. ouais compli hum. <laughs> responsabilité on débat on a parlé là je payais un an à à premier ministre hier eh ben oui c'est clair ok écoutez et maintenant continuez à être avec nous qu'on qu'on qu'on a légalité qu'on a légibilité mais on a quand qui qui légitime bagaille, ça veut dire que lui pague responsabilité ça. Yeah, yeah. Lui pague yeah. yo, du tout, du tout, du tout, rigoseur. M'a pas connaît, m'a pas connaît qui est-ce qu'il prend premier ministre quand il met le nom bagaille comme ça. C'est un gêne qui va sauver, oui, c'est un gêne qui va sauver. Comme nous même, nous avions dit que le Conseil n'est pas occupé, nous, nous, nous, nous, nous, c'est pas. Ouais, premier ministre, mm -hmm. vous savez. Dernier, ou dit là, ou dit là, dernier parole, nous parlons avant prendre. Très bien. Élection. Constitution. Bon, constitution. Constitution encore. Comment -hmm. la première, la s'il ne va pas mettre l'accès, puis c'est le Sénat là. Très bien. Sénat là. On lui-même, dans la paix ou bien, Nations Unies, Mme Laline qui va le pouvoir, paraît il pas d'accord qu'elle collabore avec cela. Ça veut dire que comment l'après elle deuxièmement. Mais où avez vas Si même n'y comme pour acheter ZAM, pour du Canada, il n'y pas cette petite bague Qui est-ce qui a pas cette petite C'est même les Nations Unies. Je pas de travail là. fait pas même là. Écoutez, on ne peut pas réaliser l'élection. Je plus Pour toucher Constitution. Pas intelligent, je ne pas ça. Je ne pas. Je ne même faire pour réaliser le avec aussi. Vous m'aiment pas arrivé, mais je ai dit non. Ou pas gagner pour aller <tr��> forcer Force qui ça? pour pas gagner en faveur. Bien. Mais rappelons bien, nous tenons l'émission. Vous bon pas gagner pour le docteur Aguel, en lui, suivez. Le Sénat n'a pas de force, mais lui dit doit monter le dossier. Il doit noter tout ce qu'il a trouvé qui est illégal à Il dit, faites attention pour ceux qui pour Eh bien. Bon, nous ne sommes pas qui nous. Mais il y a pas de gens qui Ce sont des gens qui font parler national sous la torture. Ce sont des gens qui font cabinet premier ministre monde Qui sont députés. Bon, ça veut dire. Mais sont monde les gens de je ne pas problème. Je ne pas pas de problème. ne pas Je problème. Je pas Je la gardine l'église plus. Mou. M'ont compris le pays ça pas pour la. dernière signature le gouvernement Pour faire. blanc <laughs> J'ai utilisé pour c'est lui qui C'est lui a utilisé. C'est qui a kit tout force là. C'est lui qui a utilisé. Mm. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est lui-même qui tout force la forme, C'est lui-même qui a fait des pas, on est que... Docteur Ayel Fongo, vous Ah oui, bah, li, ah bah. il faut que vous soumisez, vous Ah nous, il n'est pas le seul responsable. Ouais. Écoutez, coup, mm -hmm. et comme premier ministre, le premier ministre signé, le gouvernement pas bien signé, c'est chef du gouvernement. Il, il fait, il finit. Il fait chaque ministre signé. Ah, pas. C'est pour l'histoire. Pour l'histoire, ouais. Son coulis d'un monsieur. c'est qu ce Quoi -ce qu -ce Et c'est pour si les non, c'est parce qu'il connaît. Qu ça prend toute ta victoire. Quoi il n'a pas accepté de pousser les celles qui poussent les biens. Tout oui. Toutes les biens sont bien frais. C'est bon. Ébouillez-toi. Ébouillez-toi. Pourquoi oui. vous avez-vous dit? Il veut tout. Oui. Il veut un moment. Il veut tout négocier les biens. Il veut tout les biens. Oui. Toutes les biens sont bien frais. Qu'on est intelligent. Ça a son beaucoup lié, oui. Ça ah, a son beaucoup. Alors, alors, il a quoi la plus intelligente encore? S'il était lié là avec le scénario public là? Correct. Puis, ah, quoi est le Sénat ne la pas Non, il pas ne pas ça. Ah, mais ça. ne est pouvoir, mon cher. Il pas pouvoir, mon cher. Il va mon cher. Il Il pouvoir, mon Il pouvoir, mon cher. En tout cas, il vous. Donc, Ok, bon. naturellement, Sénat, comme co de la souveraineté nationale, pas va pas pour entrer dans la logique des marches pour des forces étrangères. Mais cependant, cependant, moi-même, comme premier ministre, m'a fait des machins avec eh le certains membres membre du Sénat. Eh ok. Matin, après-midi, il fait midi et 21 minutes. Peu pas ici, on a une décision ensemble. Oui. Et nous avons une bonne possibilité pour parler matin, après-midi, oui. nous l'émission une de débat. Sous décision, on prendre pris une Nous ici et. Oui. Nous toujours gardé ça pour Je conseille docteur Ariel Henry à et toute ministre pour considérer la résolution Sénat pour tourner sous décision. La belle Je vais bon belle Jésus Je vais Je Ozo, sur une eh, grandeence. Et eh, bah parce qu'il y e a mm -hmm. un accident, fait dans le monde qui est victime d'un accident ça, monde qui vient bah il a dû mettre une zone ambulance passer, ambulance passer pour que il est capable de gérer question. Fonk, Amaline font un font font coudre pour nous dans grandeence. On a Ozo, Ozo spécialement dans roseau pour regarder exactement et eh, comment ça y est eh, et demandé pour que ambulance passer, elle capable de chercher gens. Ok, n'a pas une décision ce matin. C'est le même CPI que nous, nous avons demandé pour le docteur Ayel Henry avec toute mini-science. Considérer la résolution la Sénat pour les tourner sous la décision. Mander le Canada. Une fois encore, faire le nécessaire. Voyez qui peut pour renforcer la capacité de la police. Voilà. Je ah, yeah, yeah, yeah. okay. le, yeah. okay. le Canada problème. le Canada le nécessaire voyer l'équipement que vous pour la police. Il faut pas parler de Ok, non, ça, faut de propose Troisième que faire. Comme Jacques. Jouenons 10 millions de dollars. Bon, même ben, ben, ben, 10 millions de dollars. venons 5 millions de dollars. Engagez une agence internationale en sécurité professionnelle pour venir résoudre le problème de sécurité dans le pays. Nous avons malin. Nous avons malin, ce là. Troisième barrière, là, madame, monsieur. Nous <coughs> avons demandé le Dr. Alari. Cherchons jouen 10 millions de dollars. Vu que 3 milliards de dollars nous sommes gaspillés là, 3 milliards de dollars ça fait 23 millions de dollars. Si nous avons 23 milliards de dollars dans la caisse de l'État, madame, monsieur, On nous avons 10 millions de dollars. Et puis, nous engagé une agence spéciale en sécurité professionnelle aux États-Unis pour venir résoudre les question dans le pays. Pour ça, ZAM, pour que ça, équipement Canada, yo? pendant que l'agence spécialiste en sécurité a opéré dans la zone métropolitaine, et puis la police a opéré en la profession pour qu'elle ait l'autre gang. Correct. Et puis le problème sera résolu. Alors nous connaissons nous connaissons nous connaissons nous fait nous connaissons les nous connaissons nous si M. pas, je ne sais pas pas arrêté. Je pas Et même si Blanvini, même si blanc pas carré dans le pays. Est-ce que vous connaissez question de blocage? Barricade fait dans la crise Est-ce que vous connaissez ça cause de la cause la cause de la de la de la cause de de la de la ça la la cause Vin prend le dessus la police. Oui, Quoi? Quoi? Déjà, monsieur. Oui. Et monsieur Caleb Petitjoville, tu es traqué, monsieur. Oui, oui, oui. Revenez, madame, monsieur. Vous avez dit que ça, c'est qui sur Et moi, que tant que monde qui il aller dans route ça, madame, monsieur. nous avons saisi où est monde monsieur, Qu'a fait de Demande hey. qui sollicite par le gouvernement haïtien auprès de le du département d'État et des Nations Unies. Alors, c'est de c'est Nations Unies, le d'État. Non, il oui. y a que le département d'État tout. Ah bon Oui, le département d'État réagit. <rire> il dit que les États-Unis a étudié possibilité Analyse. d'analyser les questions. Okay. Oui, ou des démarche à monsieur. <rire> Pas oublier qu'il y a une élection mi-mandat qu'a fait les États-Unis à la fin du mois de novembre. Ça dit que ce n'est pas une troupe que va allez voir par Yalari, ni demain, matin, ni après demain. Il va y aller en décembre ou en janvier. Et puis pas oublier, il va prendre des marches à Yalari au sérieux. Parce que deux semaines de saleté devant le tribune des Nations Unies, il a dit que tout est sous contrôle. Et puis deux semaines après, pour dire que vous groupe va en difficulté. Comment va le faire au sérieux là? Alors hier ce dis mon frère, il n'y a pas qu'à préoccupation, pays il n'y a pas qu'à prendre force militaire. On a l'route ça, on engage une agence spécialisée en sécurité professionnelle. OK Et puis mandé le Canada fournir équipement que nous commander pour la pollution. On sait son 10 millions de dollars, on sait son 10 millions de dollars dans pays là pour engager donc à chose ça. On a Marine Kiboye. Locaux des yeux me saluer, me saluer député Tatote, nous saluer toute équipe là. Nous saluons également Radio Lambi avec Radio Terra qui fait gros effort malgré bagayon pas facile, pour capable d'obtenir la population yeah en débat que yon pile là. Bien bien. L'oukona, il faut qu'on dématé, yon te passé dans zon la zone mm -hmm. de marché. Ce public là, n'est pas vraiment prendre, parce que tu gain en pile rumeur qui te couru depuis le week-end là, Côté si M. bois yon, tu plan la rue, yon. qui gen rendez-vous avec clientèle là lundi, mercredi, vendredi, banque est en l'ouvri pour te et te es en qui est en bagarre banque pour alpre -service. Mm -hmm. le service. Ce que nous sommes capables de faire, que l'envisage en pile dans la c'est déception totale. Parce que te es en des élus qui vini en de villan pou mouvement manifestation Alors on c'est vrai. que là tout si, monsieur, qui te guettant...